Je m'appelle Thierry Fourcault, je suis chercheur au CIRAD, je suis actuellement directeur adjoint de l'unité mixte de recherche AMAP, botanique et bioinformatique de l'architecture des plantes. Euh, J'ai une thèse en mathématiques appliquées, et euh, cette thèse m'a amené en fait à appliquer les mathématiques dans le domaine de la, des végétaux. Oui, alors, euh, quand euh, bon, évidemment la modélisation s'est utilisée dans beaucoup de domaines, de l'ingénierie notamment, et, et de la physique. Euh, depuis très longtemps, on modélise euh, avec des équations mathématiques qu'on résout euh, avec des ordinateurs très puissants pour essayer euh, de, de comprendre, de quantifier des processus euh, physiques ou bien des processus euh, mécaniques. Euh, par exemple, pour construire une navette ou un avion, eh bien, on, on essaie euh, d'optimiser la forme et puis d'utiliser les bons matériaux pour ne pas qu'ils qu se cassent en fonction des forces qui sont appliquées sur les, ces structures. Et tout ça... Ça fait appel à des modèles, donc des équations mathématiques qu'on résout sur des ordinateurs pour essayer d'estimer les risques, par exemple, de casse d'une structure, et donc la dimensionner correctement. Donc euh, la modélisation, par contre, appliquée à la végétation, aux plantes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. On va dire que ça date des années 80, euh, sur les, les plantes plutôt dans le domaine de l'agronomie, puis qui nous intéresse ici. Notamment avec les travaux euh, pionniers de Philippe de Reffy, qui est le fondateur de, de cette unité de recherche à MAP, et qui a été l'un des premiers euh, à développer des modèles de simulation de la croissance des plantes. Donc, l'idée étant de euh, reproduire sur un ordinateur, euh, de façon bien sûr beaucoup plus rapide que dans la nature, la croissance et le développement d'une plante, et donc toute son architecture en trois dimensions. Et donc, ces, ces travaux ont donné naissance donc, à, la, à cette unité de recherche. Et je pense qu'à partir de là, les gens ont commencé à s'intéresser, à avoir l'intérêt euh, de faire, euh, d'utiliser ces équations mathématiques pour essayer d'une part de comprendre comment fonctionnent les plantes et comment elles, elles euh, interagissent avec leur environnement. Et d'autre part aussi de la modélisation, on va dire prédictive, pour essayer de euh, quantifier euh, l'impact de modes de gestion ou l'impact de l'environnement, par exemple l'impact du réchauffement climatique, sur la croissance des plantes et donc la production de biomasse, que ce soit de la nourriture, du bois ou autre. L'unité la, la, était pionnière dans le domaine de la modélisation de la croissance des plantes. Mmh. Euh, il existait avant des mathématiciens savants qui faisaient des modèles pour essayer de comprendre, par exemple, le développement aux échelles cellulaires, surtout dans le domaine médical, le, le domaine de la biologie humaine. Euh, donc ça, évidemment, l'évolution de ces recherches sont liées d'une part euh, à l'intérêt que portaient les gens qui avaient les compétences en modélisation sur ces objets d'études. C'est clair que travailler sur des navettes spatiales, euh, c'était au départ beaucoup plus attirant pour les, les jeunes chercheurs qui se destinaient à faire de la modélisation. Euh, le milieu médical, il y a des intérêts et des enjeux aussi très forts, et donc aussi beaucoup d'argent pour financer ces recherches. Donc ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire les moyens qu'on peut donner euh, pour, pour mener ces recherches en modélisation. Le deuxième euh, élément, effectivement, c'est l'évolution euh, des matériels et notamment euh, des, des ordinateurs. Aujourd'hui, les ordinateurs sont très puissants. Quand je disais tout à l'heure que dans les années 80, Philippe de Réphi faisait les premiers modèles de plantes, c'était fait sur des machines qui s'appelaient des Silicon Graphics, qui étaient des machines américaines qui coûtaient très très cher. Donc, ce n'était pas les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde. Aujourd'hui, on fait pousser des plantes sur euh, une tablette. Voilà, donc euh, une évolution technologique qui permet... Euh, de... Et puis aussi une, une, une, une révolution culturelle, je dirais, où de plus en plus les gens travaillent sur des ordinateurs, ont besoin de voir les choses en réalité virtuelle. Euh, voilà, on plonge dans la, dans, la, dans la réalité virtuelle à travers ces écrans d'ordinateurs. Et l'agronomie, la recherche en agronomie, en foresterie, en, en environnement, en écologie, euh, n'y échappe pas. Alors, la modélisation, que ce soit en agronomie ou dans d'autres domaines, euh, peut prendre des formes très, très variées, en fait. Donc, euh, modélisation, en général, en agronomie, historiquement, on fait des modèles euh, qui s'appellent des modèles statistiques, c'est-à-dire qu'on fait des mesures, on regarde une tendance, par exemple, évolution d'une biomasse dans le temps, euh, d'une production de, de, de pommes, par exemple, pour prendre un exemple. On regarde l'évolution de la production de pommes, et puis on regarde comment cette évolution de production de pommes peut être impactée, par exemple, par... Euh, du climat ou euh, des éclaircies ou des choses comme ça, et on reproduit ou on essaie de modéliser ces évolutions par des courbes qu'on appelle statistiques. C'est-à-dire la, la différence entre les modèles statistiques et les modèles mécanistes, c'est que les modèles statistiques n'expliquent pas le fonctionnement du système, mais par contre, par contre rendent compte de son évolution, par exemple, dans le temps et dans l'espace. Donc c'est des choses en général qui sont moins intéressantes que les formes de modélisation qui sont développées aujourd'hui, qui sont des, mo des modélisations que j'appellerais euh, mécanistes, et qui vont modéliser les processus biologiques, physiques ou biophysiques euh, qui régissent la croissance des plantes. Et donc là, on met une connaissance à des niveaux qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus complexes, évidemment. Alors, <coughs> après la modélisation statistique, il y a donc ce qu'on appelle la modélisation euh, en, chez les végétaux euh, structure-fonction, c'est-à-dire que les, les, les modèles qui sont beaucoup développés aujourd'hui sont des modèles qui décrivent à la fois le développement de la structure de la plante, ce qu'on appelle son architecture, chez nous un map, par exemple un arbre, un des branches, un tronc, etc. C'est très complexe, et il y a une cinétique où cette chose se développe dans le temps, très lentement, et on essaie de, de, de reproduire ça sur, euh, par des modèles. Et ensuite l'aspect fonction, c'est-à-dire que ce développement, au lieu de le décrire comme on faisait dans les années 80, par exemple, avec les travaux pionniers de Philippe de Réphie, qui décrivait simplement l'évolution de cette architecture, de cette forme, aujourd'hui, on essaie de mettre du fonctionnement, c'est-à-dire de mettre des modèles qui décrivent la photosynthèse, qui décrivent l'allocation du carbone dans la plante et qui décrivent donc tous ces tous ces processus d'interaction avec la, avec l'environnement, donc l'effet du climat, la température, la lumière, etc. Y compris dans les, le système souterrain, évidemment, qui est beaucoup plus difficile à observer. Entre deux et trois. Donc les, les enjeux de la modélisation aujourd'hui euh, sont euh, d'une part, je vais dire en amont, euh, d'essayer de comprendre les processus qui régissent la croissance d'une plante, donc les pro processus biologiques. Euh, et donc pour ça, euh, évidemment, on va modéliser des mécanismes. Et, et c'est un système très complexe, ces mécanismes sont nombreux, ils interagissent. Et donc ces modèles serviront à comprendre comment interagissent ces mécanismes et comment ces mécanismes, ou ces processus plutôt, sont impactés par des facteurs, euh, soit liés la, au fonctionnement de la plante, ou bien des facteurs euh, environnementaux euh, extérieurs à la plante. Donc des ravageurs, le climat, euh, <coughs> sécheresse, etc. Donc, essayer de quantifier, comprendre ces processus. Donc ça, c'est un aspect un peu recherche fondamentale en, en, en sciences des plantes. Le deuxième gros enjeu, c'est dans l'aide à la décision. En fait. Donc ça, c'est quelque chose qui s'adresse beaucoup plus aux gestionnaires, l'agriculteur, aux forestiers. Et donc l'idée, c'est d'avoir des modèles qui sont en général beaucoup plus simples et qui permettent d'aider à, à, à, à la gestion des, des, des cultures, intervenir par exemple sur une forêt, à quel âge Comment En fonction du climat Ou bien dans une culture, euh, à quel moment arroser À quel moment on peut arrêter d'arroser euh, Quels sont les risques Par exemple aussi, risque de ravageurs, risque tempête, etc. Donc tout, toutes ces questions-là peuvent être abordées euh, par la modélisation, où on rentre des paramètres. En général, les, ces modèles sont beaucoup plus simples, les paramètres sont beaucoup moins nombreux. Et puis en fonction de paramètres, on va avoir des courbes d'évolution dans le temps, par exemple, d'une production. Euh, parfois, on peut avoir un visuel aussi, euh, voir comment la, la, la forme par exemple d'une forêt ou, ou la structure d'une fo forêt. Et à partir de là, euh, ces données ou ces résultats permettront au gestionnaire ou à l'agriculteur de prendre des décisions. Alors évidemment, au final, c'est l'utilisateur final qui prend la décision. Le modèle lui donne juste quelques indications sur ce qu'éventuellement il ne faut, faut pas faire et sur ce qu'on peut faire. Les trajectoires peuvent être d'ailleurs assez nombreuses, hein. il n'y a pas qu'une solution unique à un problème souvent. Oui, ce qui fait la force de la modélisation, c'est de pouvoir quantifier les, les, les choses. Donc on quantifie en amont, on va quantifier une capacité de construction d'une structure végétale, par exemple. Euh, en aval, on va pouvoir quantifier l'évolution d'une production en fonction d'une évolution de climat, par exemple. Et donc, donc ça, c'est difficile et c'est très coûteux et long à faire sur le terrain. On peut mettre des capteurs, évidemment, et puis regarder les choses, mais il faut attendre que la plante ait fini de pousser. L'intérêt de la modélisation, la vraie valeur ajoutée, c'est de pouvoir faire donc, de l'agronomie virtuelle sur un ordinateur en quelques minutes, voire en quelques secondes, et donc répéter les simulations, répéter les scénarios, changer les paramètres et, et avoir des résultats très rapidement. Alors... Un modèle, la première chose qui, qui est importante de, de dire, c'est qu'un modèle est toujours faux. Un modèle est toujours faux, sur, surtout dans le domaine de la croissance des, des plantes, en biologie, parce qu'un système biologique est tellement complexe qu'il est impossible de représenter toute cette complexité. Donc un modèle, par définition, est faux. Ensuite, il y a des, façons, des manières d'être pour, pour, pour un objet ou pour un modèle d'être faux. Euh, donc on est faux, par exemple sur certains processus qu'on n'arrive pas à modéliser ou qu'on veut négliger et puis on peut être plus proche de la réalité sur d'autres processus sur lesquels on veut des informations donc c'est ça un modèle c'est choisir c'est prendre des hypothèses au départ de simplification donc un modèle est toujours euh, un modèle trop complet souvent euh, et de, non seulement difficile à analyser et à étudier mais et souvent donne des des résultats qui sont, qui sont pas qui sont peuvent être assez loin même de la réalité donc un modèle, il doit être simple, parce qu'un modèle trop compliqué aussi, c'est beaucoup de paramètres qui sont souvent impossibles à mesurer. Donc le modèle, il est simple, mais pour qu'il soit simple, il, faut qu il, il doit quand même répondre à une question de façon précise, avec une mesure de ce degré de précision. Donc ça, c'est quelque chose qui va avec un modèle. On dit qu'un modèle, il donne un résultat avec une certaine précision. Et donc, euh, en toute connaissance de cause, on peut prendre des décisions au final. Le, le, le modèle, euh, quand il s'adresse à, enfin à, à des usages euh, agricoles, par exemple, euh, peut être vu comme un, un outil d'aide à la décision. Donc, ce n'est pas un outil qui décide à la place euh, de l'agriculteur. Euh, moi-même qui viens d'une famille d'agriculteurs, je, je, je, je, je sais que les agriculteurs fonctionnent beaucoup sur l'observation, l'expérience, la discussion, la lecture aussi d'articles, de, de, de journaux. Alors pas forcément des articles scientifiques en anglais, mais il y a beaucoup de choses, de, des articles de vulgarisation. Et à partir de ces connaissances-là, euh, prennent des décisions. La modélisation, c'est une formalisation de toutes ces connaissances, en fait. On peut, on peut voir ça comme ça. C'est-à-dire... Euh, euh, à partir d'un objet qui est bon, euh, un objet souvent mathématique, bon, il y a aussi des modèles, des modèles informatiques hein, mais on va dire pour simplifier une équation mathématique, euh, on va essayer d'agréger toute cette, conna cette connaissance euh, et de la rendre disponible à travers par exemple, des outils de, de, des logiciels de simulation. donc c'est ça mais, mais le, au final le résultat qui sort ce n'est pas une vérité absolue. Et euh, évidemment, il y a le, après le jugement de, de l'utilisateur final qui sera euh, essentiel. Donc au final, c'est lui qui prend la décision euh, en, en toute connaissance de cause. Le rôle des agriculteurs, euh, évidemment, est, est essentiel parce que c'est eux qui connaissent, en fait, les, les, souvent les, la réalité de terrain. Alors bon, ça c'est toujours la, la difficulté un petit peu dans le monde de la recherche, c'est de faire communiquer les praticiens et puis les chercheurs. Et normalement, à l'intermédiaire entre ces deux communautés, il y a des centres techniques. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours difficile, effectivement, de, de communiquer. Donc souvent, les chercheurs, il faut être honnête, les chercheurs euh, travaillent sur des dispositifs de recherche qui, dont ils maîtrisent tous les, tous les facteurs et vont faire les, mesurer les, les, les paramètres eux-mêmes, euh, vont récolter les données eux-mêmes, euh, maintenant, il euh, y a des exemples euh, où euh, on fait intervenir euh, les agriculteurs. Alors, il y, y a plusieurs raisons à ça. C'est d'abord que les agriculteurs n'ont pas forcément le temps non plus d'aider de, de, le chercheur pour, euh, pour récolter des données. Il y a des protocoles très précis, etc. Ça demande du temps, ça demande un, un certain savoir-faire. Et, et ce n'est pas forcément le métier non plus d'un agriculteur. Mais est-ce que ça serait bénéfique pour justement l'élaboration de ces modèles euh, ça peut être bénéfique si les données sont propres entre guillemets, c'est-à-dire euh, si on est certain que le protocole a été suivi, etc. Et, et donc encore une fois, évidemment, ça serait utile, mais je pense que je suis pas certain que les agriculteurs aient vraiment le temps, en fait, à accorder à ça. Mais après, il y a des exemples effectivement d'agriculteurs un peu curieux, etc., qui nous sollicitent, qui nous mettent à disposition des, des, des terrains et des, des, des cultures qui peuvent nous aider potentiellement à faire les choses, mais c'est quand, euh, quand même relativement rare. Par contre, le rôle essentiel de l'agriculteur, c'est de, de poser les questions et de définir les enjeux. Euh, et ça, souvent, c'est un, le, le, le, un peu le biais, ou euh, le problème de, de, des chercheurs. On a, on a souvent tendance à... Évidemment, on a toujours des bonnes questions, parce qu'on lit la littérature scientifique, euh, on, on connaît... Euh, on sait quelles questions n'ont pas été résolues, et on s'oriente vers, vers ces questions-là. Mais euh, parfois, alors c'est pas généralisé, mais parfois on a tendance à, à, à poser les, les problèmes à la place des gens qui sont sur, sur le terrain, et d'où l'intérêt de communiquer beaucoup avec les agriculteurs. Donc ça, ce sont quand même des choses qui existent beaucoup dans le, dans le milieu agronomique. Moi, je travaille au CIRAD, par exemple, le CIRAD qui fait l'agronomie plutôt dans les pays du Sud, et il y a beaucoup de gens sur le terrain et, et qui sont en contact régulier avec... Euh, avec les, les, les agriculteurs et, et donc connaissent très très bien les, les questions qui leur sont posées. Alors, ça se construit d'abord par l'observation. En fait, la, la, la particularité, enfin, ce n'est pas une particularité, mais euh, construire des modèles, évidemment, les modèles, c'est l'affaire de, des modélisateurs. Et quand les modèles sont très compliqués et nécessitent des équations mathématiques très très complexes, on fait appel en général à des mathématiciens pour les résoudre. On appelle ça des mathématiques appliquées, c'est euh, différent des mathématiques pures. Les mathématiques appliquées, ce sont des mathématiques qu'on applique pour répondre à des questions concrètes. Voilà. Et donc ça, ça nécessite évidemment, de la, la, la première étape pour construire ces modèles, c'est de partager, euh, de, de, de communiquer euh, correctement euh, que les acteurs, notamment les, les biologistes ou les agronomes, puissent communiquer leurs questions et le fonctionnement de ces systèmes à des mathématiciens qui par définition ne sont pas biologistes et que le mathématicien sache communiquer aussi ce qu'on fait aujourd'hui euh, l'intérêt d'un modèle, pourquoi on fait des choix de modélisation et, et ce que vont apporter ces modèles. Donc ça, ça se fait par une rétroaction euh, régulière, euh, une des discussions régulières entre les biologistes et les mathématiciens. Ensuite, évidemment, pour construire un modèle, il faut connaître une et les modèles servent à répondre à des questions, donc il faut avoir une idée très précise de la question. Une fois qu'on a une idée précise de la question, on peut mettre en place un formalisme mathématique, par exemple, et ensuite, ces formalismes mathématiques, les étudier de façon théorique, ça c'est l'affaire des mathématiciens, mais surtout, mettre les bons paramètres dans les modèles. Et ça, les paramètres, bien, ils viennent de, du terrain, donc pour ça, il faut avoir des données de terrain souvent nombreuses. Donc les données de terrain, c'est vraiment un facteur clé. Les données de terrain, elles servent à la fois à construire le modèle, parce que les modèles vont dépendre des données et de leur évolution, de leur analyse, mais ça sert à la fois aussi à, faire, à simuler des, des scénarios. Donc une fois que le modèle est construit et validé, euh, ben essayer de se projeter un petit peu dans le futur et dire, voilà, si je modifie euh, les, quelques facteurs, euh, qu'est-ce qui va se passer voilà. dans les, les données de terrain sont utiles d'une part pour construire le modèle, donc à travers leur analyse, analyse spatio-temporelle de données par exemple, permettent de construire les équations adéquates, le deuxième élément c'est effectivement de valider les modèles, donc en général pour valider des modèles on va prendre des données ailleurs, on va voir si ce modèle est transposable dans d'autres sites par exemple, dans d'autres conditions, donc ça c'est la validation, il faut aussi des données, et les, et les données servent aussi à euh, simuler euh, à partir de, de, de choix, de, choix euh, de gestion, par exemple. Donc on va dire, voilà, si je fais le choix d'apporter plus d'eau, etc., ce sont des, des, des données, des paramètres, enfin, ce ne pas forcément des données, mais ce sont des paramètres, et ces paramètres-là d'entrée permettent, à la sortie du modèle, à la fin du calcul, d'avoir des résultats, donc des, des, des paramètres de sortie. La récolte de données peut évidemment être une contrainte à l'élaboration des modèles, à leur validation. S'il y a des données qui sont faciles à mesurer, par exemple, enfin c'est facile même si ça peut être fastidieux, mais regarder et calculer la surface d'une feuille, enfin, on peut prendre un mètre ruban et puis faire regarder la surface d'une feuille. Aujourd'hui, il y a des, des outils beaucoup plus modernes, on utilise des, des, des lasers par exemple, ou des, ou des, des images aériennes pour essayer d'estimer des surfaces de feuilles. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire, même à grande échelle. Ensuite, il y a des données qui sont plus difficiles à observer parce qu'il faut, qu il il faut être un peu invasif. Donc, il faut, euh, par exemple, des données sur les propriétés du bois d'un arbre. Bon, il faut faire euh, aller récolter du bois à l'intérieur de l'arbre. Donc, ça peut blesser l'arbre ou bien on peut avoir besoin de couper l'arbre. Donc, ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Des données sur les racines, euh, ce qui fait l'objet du, du projet Ecosfix, évidemment, sont très coûteuses et très fastidieuses parce qu'il faut creuser dans le sol... Euh, euh, souvent d'ailleurs, quand on fait des, des expériences euh, à travers des rhizotrons ou des choses comme ça, que vous avez dû voir par ailleurs, euh, on, on, on, bon, on a des données, euh, mais comme on a perturbé le milieu, on n'est pas forcément complètement sûr qu'elles euh, elles, elles reproduisent la, la, la réalité du fonctionnement de la plante quand ce milieu n'est pas perturbé. Donc, voilà. mais, donc les données sont essentielles, mais parfois on ne peut pas accéder à des données Parfois, on ne peut pas du tout accéder à des données, et parfois, on peut accéder à des données dont on n'est pas vraiment sûr qu'elles sont bonnes. Voilà. Donc ça, c'est certain. Alors, quand on ne peut pas accéder à des données, souvent, justement, l'intérêt du, mo du modèle mathématique, c'est qu'on peut essayer de retrouver des données, des données qu'on ne peut pas mesurer, par ce qu'on appelle une inversion de modèle. Donc, on a des données d'entrée qu'on sait calculer. Pour calculer la croissance d'une plante, il faut savoir... Quelle, quelle quantité de lumière les feuilles vont capturer, par exemple, quelle quantité d'eau va être évaporée, etc. Donc on peut calculer, un, un de ces paramètres, par exemple, c'est la surface des feuilles, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça, on peut, le, on peut le mesurer. Ce qu'on ne peut pas mesurer, euh, c'est on peut mesurer aussi, par exemple, des flux, des flux de sève dans une plante. Après, il y a un certain nombre de choses qui, qui, qui sont difficiles de, de, de mesurer. Par exemple, la quantité de biomasse qui est allouée à chaque organe, pour construire cet organe. Ça, on pourrait, évidemment, attendre et puis regarder l'évolution de, de, de cette biomasse, mais souvent, c'est des données qui sont difficiles à mesurer, ce qu'on appelle, par exemple, des forces puits chez les plantes. Euh, et par contre, on sait parfois mesurer aussi le résultat qu'on attend. C'est-à-dire, un modèle, par exemple, on veut qu'à la sortie d'un modèle, il nous donne une information sur la quantité de biomasse de, ou la biomasse du fruit, ou la, la, la, quantité, ou la quantité de fruits, par exemple. Donc, si on a quelques paramètres d'entrée et puis qu'on connaît le résultat du modèle, le résultat attendu du modèle. Par inversion, on peut arriver à déterminer les paramètres qu'on n'a pas su mesurer. Il y a de plus en plus de mathématiciens qui s'intéressent à l'objet euh, plante et à l'agronomie. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Jusqu'à maintenant, les, les jeunes mathématiciens étaient plus attirés par euh, des choses un peu plus, euh, on va dire, euh, ronflantes ou des enjeux bout, euh, autour de la physique euh, ou, ou de, euh, de la technologie, de l'ingénierie. Euh. Euh, spatiale par exemple ou autre aujourd'hui donc il y, y a vraiment un attrait un intérêt pour, euh, pour ces questions euh, en fait de la euh, des de, de changements climatiques de leur impact sur les productions agricoles euh, nourrir la planète etc donc c'est des choses il y, y, y a une sensibilisation qui est faite les gens sont très sensibles à, à ces questions là et donc je pense que ça explique que les même les, les théoriciens s'intéressent à, à ces questions donc ça c'est un premier tournant je crois après le deuxième tournant, c'est un tournant euh, sur les techniques et les connaissances scientifiques. Et là, on est vraiment euh, sur des choses qui évoluent très très vite, et notamment euh, à des échelles très fines, qui sont le gène. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la, la, la, la génomique, la métagénomique, etc. Et qui, qui, qui, qui ont des enjeux énormes et qui posent aussi des questions aux modélisateurs. Donc, on a besoin, donc, ça, c'est des échelles très fines. Euh, souvent, c'est plus compliqué à comprendre, euh, même pour euh, moi qui suis mathématicien, je ne suis pas biologiste, donc c'est souvent très compliqué, très difficile à comprendre. Donc c'est des affaires de spécialistes, mais les, les tournants sont, euh, ouais, sont. on est dans un. Et puis il y, y a, donc ça sur des aspects technologiques, plutôt génomiques, etc. Et sur, et sur d'autres aspects. Euh, sans vouloir entrer dans la polémique, hein, et, et, et sur d'autres aspects qui sont plus sur les pratiques agricoles, notamment les, la, la, les techniques agroforestières ou les des techniques agricoles qui impactent au minimum notre environnement. Là, il y a aussi des vrais enjeux, une vraie sensibilisation euh, des agriculteurs, euh, des, euh, comment dire, de, de tout le monde, en fait. Hein, euh, donc, euh, mmh. tout le monde est concerné par ces questions-là. Et donc, il y a aussi des orientations de recherche qui reviennent vers euh, bah, comment, le, comment les plantes fonctionnent dans, un, dans leur milieu naturel. Les chercheurs développent des, des, des approches qui sont, qui sont vraiment nouvelles et nécessaires d'ailleurs pour répondre à ces grands enjeux sociétaux. Euh, je, je vois deux éléments en fait qui sont pour moi une révolution dans ces domaines-là. C'est l'interdisciplinarité qui devient très très forte. Donc on parle de euh, dialogue entre des biologistes, et des mathématiciens, des informaticiens, des physiciens. Euh, donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, ces approches intégrées qui mettent en jeu beaucoup de disciplines ou différentes disciplines. Et quand on parle d'interdisciplinarité, ça s'oppose à. Enfin, c'est différent de la multidisciplinarité. Ou la multidisciplinarité, en fait, c'est chacun travaille dans sa discipline et, par exemple, va venir un an après répondre à la question de celui qui l'a interrogé mais dans sa propre discipline et l'interdisciplinarité c'est ce dialogue permanent entre les gens euh, donc c'est construire aussi des paradigmes nouveaux euh, des fronts de recherche nou euh, nouveaux ça, donc là c'est une vraie révolution et dans l'avenir euh, on, on ne saura pas répondre à ces grands enjeux si si on n'interagit pas et, et le, la deuxième euh, révolution de mon point de vue c'est ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est-à-dire la contribution euh, des, des, des amateurs euh, ou des, de la population euh, à, à, à répondre à, à, ces, à ces grands défis. Et ça, c'est des choses, par exemple, qu'on développe ici, euh, nous, à AMAP, euh, à travers un projet qui s'appelle PlantNet, par exemple, qui, qui consiste à étudier la biodiversité ou euh, à travers euh, l'élaboration d'outils d'identification de plantes. Donc les chercheurs eux-mêmes ne, ne seraient complètement incapables d'identifier eux-mêmes toutes les plantes, ou de répertorier toutes les plantes dans, un, dans une zone donnée. Et donc l'idée, c'est de faire évoluer aussi ces bases de données de plantes, d'images de plantes. Donc l'idée, ben, c'est quelque part de dire euh, aux gens, voilà, vous avez une application sur un smartphone qui existe, euh, vous allez photographier euh, une plante chez vous, ou dans, en vous promenant dans la forêt, cette plante, vous allez l'identifier à travers des, des outils qui font appel aussi euh, bon, à de, de l'informatique théorique. Et, euh, et, le, et le système va vous retourner euh, un nom de plante, ou plusieurs noms de plantes souvent, parce que c'est assez difficile, on n'a jamais un nom unique. Donc des hypothèses, voilà, c'est peut-être cette plante, c'est peut-être cette plante. Et pour valider le nom de cette plante, on fait appel à des, des réseaux de botanistes amateurs, par exemple, qui vont recevoir cette photo qui vont recevoir le nom qui a été associé par le système et qui vont pouvoir valider en disant « oui, c'est bien cette plante-là » ou alors « non, il s'agit de cette plante-là » et alimenter les bases de données. Et ça, c'est essentiel. Pour moi, c'est une vraie révolution aussi. C'est-à-dire le fait que les gens, que tout le monde, monsieur tout le monde, peut participer à la collecte de données euh, et à l'alimentation le, de ces bases de données qui sont très importantes pour, euh, pour les chercheurs.